C'est hein, mais... ah, plus Il faut capturer ce joli visage. C'est important. Nous sommes chez Oh! <rire> oui! Oh, on l'appelle le blanc. Oui. la grosse forme.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 Il prend le du rayonnement intérieur. Tout le monde peut lire à tout le monde, il peut voir à tout le c'est la belle Justement. Quelles sont les, réalisa les réalisations de Hans jusqu'ici mmh. Vous l'en êtes avec moi que Hans il a un tout bébé. Mmh. Ce n'est pas parce que est bébé qu il, qu il ne frappe pas du point fort. Justement. Hans l'année dernière a fait un concours de Miss. Miss mmh. mmh. Oui.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 je pense que j'ai pas oublié ça mmh. ça arrivait j ai... J ai... non, j'ai mentionné d'avoir cette partie-là ah, okay. je n'ai pas détails juste non, ah. j'ai mis dit c'est déterminé, c'est important voilà. avant mais que nous la mais... réunion vous voyez, elle prend d'organiser une soirée à cette dimension mmh. et puis, bam elle se lève et dit, mes enfants j'ai des cadeaux pour vous mmh. elle commence à appeler les noms, et donne les cartes, les cadeaux, c'est voilà. moi j'ai eu ce jour euh, deux voiturettes pour mes deux enfants et,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 ces personnes également ont eu des cadeaux. Mmh, Donc c'était visible justement. Ils ont eu des paquets, mais comme l'œil de moi et de mon boulot, les regarder pour lui, il là tout à côté. Mmh. Bon, désolé pour ces personnes. Pour mmh, ce pas, mais quand elle les a justement.. Que, là, ce qu'on va dire dans ce que tu viens de prononcer comme jalousie, on va dire que ceux qui n'osent pas...